Euh, réveillant depuis la poudre que tu avais renversé. J'avais euh, renversé euh, les poudres, oui, c'est pour ça. Et avec la fumée aussi, avec, ouais, ouais, bah, Ça faisait vrai. de la fumée, euh, comme n'importe quelle ouais. poussière qui renverse. Ouais. Et de ça sort euh, donc une créature custode euh, capable de se battre. <rire> et, euh, et visiblement insensée global. Enfin peu sensé global. <rire> voilà, bon, on va dire euh, tout simplement, euh, Nyx à ce moment-là, c'est très bien, il a devant lui euh, une créature, euh, un sorcier. Ah, bien compris que là, le. C'est très, très minime. minime. C'était un peu plié parce que oui, c'est vrai qu'il y avait des écritures au mur aussi, avait vu, mais il n'y avait pas. Du tout. Bah, oui. euh, qui compris du tout. Et donc il finit par dire euh, bah, euh, il a lâché pour Dieu, pour la Royal Air Force, pour Worcester et il jeter a allumé euh, le bâton de, de limite dans la torche. Là, a essayé de le jeter au pied de Carl Stanford et a réussi aussi bien que son maître. <rire> c'est ça, c'est donc... Euh... Et se le jeter bah, au, à tes pieds. distance c'est ça, ça, ça la au la à mi-distance, exactement. Euh, et donc, euh, comme épilogue, eh bien, le, le docteur à l'étage, après deux heures euh, d'attente, estime ses amis perdus, commence à repartir, entend un vague euh, qui vient des tréfonds de la Terre, pense comprendre que euh, Niles en est arrivé à la dernière résolution, et part, euh, non sans mal, puisque les trois marches du perron à redescendre, eh bien, le force à jeter son fauteuil et à ramper là. Il y croise un Carl Stanford qui lui souhaite une bonne soirée, et ne l'attaque pas euh, à sa grande surprise et s'en va en, en marchant calmement et disparaissant dans la nuit. Donc le docteur aura donc beaucoup de choses à raconter à ses amis investigateurs parce qu'il retrouvera même si le fond de l'histoire ce qui s'est passé dans la cave, bah, finalement aucun témoin vivant, euh, du côté du PJ en tout cas, ne, ne s'en rappellera puisque aucun hein, n'a survécu. Voilà. Et on en arrive à la fin du scénario. Ouais. Oui. Euh... Donc, avec euh, pour ceux qui auraient suivi euh, deux morts, donc bon, euh, un PNJ, donc on va dire un mort et demi au niveau PJ, parce que c'est un PNJ PJ qui a juste été incarné pour la fin, mais oui, quand même hein. euh, deux fois ben de, deux décès, euh, belle performance quand même vois, veux, sur une partie. Presque, je pense que c'est une première pour moi, hein, oui, deux, deux <rire> la même partie, c'est pas mal, <rire> ah ouais, c'est réussi. C'est une première pour moi aussi, <rire> Alors, en tant que MJ, euh, je pense que je l'ai jamais fait, euh, c'était pas mal, euh, non, mais ça va, c'était pas un de tes autres vrais PJ. Ouais. c'est quand même, mon ouais. mystique, quand même. Ah oui, oui, hein. euh... c'était censé entretenir. être princ... le... le lien principal, d'ailleurs. Il a personnage l'avait dit, genre Arthur, <je> vous transmettrez <remercie rire> à mes de... enfants, c'est ça. Bon, voilà, Bon, il faudra qu'elle soit ah, hein. tout seul, c'est pas grave, ils <rire> les notes tout seul, ils savait à peu près à quitter les notes. Euh, on en arrive à la fin de ce scénario, euh, donc euh, un petit débrief, un show. Euh... Ouais, c'est euh, des, des choses, dernier scénario euh, Nous disions, donc... Euh... Euh, oui, donc ce qu'on pourrait peut-être reprocher voilà. en de fonction des sensibilités et de ce qu'on a vécu, voilà, parce que voilà. De, de, de fois, sur, je n'ai pas lu, encore une fois, bien sûr, je n'ai pas lu ça, vidéo. Euh, mais, euh, mais cette obligation d'être d'obliger un petit peu d'aller parfois contre le bon sens, encore une fois, des PNJ, des c'est-à-dire cette idée que si, si personne, si là, dans le groupe, Larchester euh, n'avait pas un moment euh, un, un peu poussé un à, petit peu vrillé, quoi, et puis on et va puis, et puis, dire, bon, j'ouvre les portes, je tire les rideaux, un peu gros, mais tant pis, on y va, parce qu'on a la menace, il faut avoir les réponses, voilà, il faut avoir les réponses, tout simplement si on s'est arrêté sur l'épisode où Worcester, puisque tu avais fait l'épilogue hein, en fait à l'origine mm. on savait pas trop que Owen allait reprendre le truc donc l'épilogue avait eu lieu oui, c'est-à-dire on savait un que... épilogue de torture et mort de Worchester oh, on exact. avait ouais, j'avais vécu la mort de, de Worchester sous d'atroces tortures d'atroces médi d'atroces tortures médiévales et surtout nous ne savions absolument rien de ce qu'il y avait dans la cave c'est-à-dire que sans l'intervention du docteur Owen euh, le, les joueurs n'auraient absolument pas su à quoi ressemblait le ouais. sous-sol des les, les le... joueurs eux-mêmes pas ouais. pas uniquement ouais. les personnages les personnages euh, n'auront que très bon nouveau. Mais les personnages n'en bon, sauront toujours rien, mais les joueurs par contre, maintenant, ont... Euh... Bon, après, ouais, rien n'empêche euh... les personnages restants d'aller visiter la loge maintenant qu'elle a été déclarée. Donc, je l'ai dit, c'est s'est maintenant. Donc, forcément, ils, ils ont été un peu découverts et attaqués, donc de fait, la loge est fermée. C'est ce qui fait que le scénario est terminé, d'ailleurs Mais le bâtiment, euh, pour l'instant, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, n'a pas disparu. Mais... Et les gardes non plus. C'est ça. Donc, rien n'empêchera vraiment les genres de, de, de, enfin d'emmener de, d'autres personnages dans ces lieux, mais effectivement, de, ou fait, pas. de hein, ou pas, ou pas, pas, pas du tout, ou pas du tout, c'est vous qui l'êtes. Euh, euh, peut-être que Philmore aura, comme il était absent, c'est un peu facile. <rire> euh, comme il était absent, aura peut-être l'envie d'y aller maintenant que c'est vide, que c'est ne plus trop grand-chose. <rire> euh, voilà. Effectivement, ce scénario donc a, peut avoir ce défaut, surtout de votre point de vue, mais. Euh, il y a d'autres chemins qui mènent à en fait, euh, bah, savoir surtout ce qu'il y a au deuxième étage, pas forcément aux caves, mais les caves, euh, du coup, bah, de fait, à hein, un moment, c'est le truc que tu n'as pas visité. Quoi. Oui. Euh, puis, bah, si tu montes dans les ordres, en fait, tu découvres le deuxième étage, parce que c'est des salles d'initiation aussi. Ça permet euh, d'y découvrir plus de choses, d'y perdre de la scène et justement bah, de bien comprendre quand même que ça pue sans avoir à fouiller soi-même, sans avoir à vouloir casser la porte et y aller quand ils sont absents. Mm -hmm. C'est juste un chemin dans lequel je vous emmène parmi d'autres. Euh, et de fait, bah, sera là plus souvent, sera là plus tard que les membres que vous étiez au départ, etc. des niveaux, euh, des niveaux publics. Et donc verra régulièrement Stanford, Scott, Descendre, au Qui sont les seuls à Oui, donc de toute façon, euh, on a bien vu qu'il y, bah, y a forcément des pans. C'est là où euh, la question du dirigisme, à la rigueur, de façon dont tu l'as donné, je trouve que c'était pas idiot. C'est-à-dire de justement pas nous emmener euh, forcément sur un, sur un chemin... Euh, parce que j'imagine que le scénario euh, a un chemin un peu déterminé quand même. Euh, là du coup on ah bah, oui, le, le chemin est d'ailleurs prédéterminé et d'ailleurs du coup pas suivre du la que vous avez. Ouais, ouais, mais du coup, le chemin est plutôt de monter dans les ordres et d'apprendre petit à petit et en fait peut-être mais après c'est aussi de la façon dont j'ai joué, c'est-à-dire que ouais. moi j'ai fait en sorte que ça pue ouais, quoi. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, puis pu euh... rendez-vous. Le... Dès que tu trouves les informations sur la ferme, c'est bon. Oui mais coup, si ça ne pas dès le là... départ, est-ce que tu fais vraiment de la là-dessus pas forcément tout de suite là, ouais, ça tête l'initiation Bah tu ouais. vois on a ouais. commencé les quelques recherches qu'on a faites n'ont rien donné à part cette histoire de chevalier de l'ordre, du trésor voilà. d'argent où on ne savait pas bah, rien en fait hein. bah, je euh, sais pas, je Donc effectivement on aurait pu y rester mais le problème c'est toujours pareil c'est que le, le bon sens veut que les mecs commencent à te brancher un tout petit peu sur la magie quasiment au quasiment deuxième rendez-vous tu... Ouais, moi, en euh... bon protestant, déjà, ce... déjà je sais que je, je suis, je... mon réflexe, c'est plutôt de me barrer et de ouais. dire, oh là là, ça le part, on va faire une manif devant, euh, voilà, quoi, ce serait... la logique voilà. serait plutôt celle-là. Donc, c'est vrai que c'est là où il y a un dirigisme, mais qui est effectivement un peu inévitable pour rentrer là-dedans. Mais par contre, monter en échelle, euh, sur, euh, sur la loge, me paraît, du coup, si, si, s'il si est prévu pour être joué comme ça, ça me paraît un peu délicat quand même. C'est très, pour moi, ça me je... paraît pour un, joueur, délicat à un, jouer peu, un peu de refaire, un peu, un À un moment, je veux dire, tu. Top, quoi. Oui, c'est bah, ça. Parce que vous savez qu'il y a trois niveaux, c'est le niveau secret euh, dont je l'ai évoqué hors caméra tout à l'heure mmh. euh, et, et donc c'est extrêmement long, c'est extrêmement long. Je veux dire, c'est vraiment… des si, si on veut le jouer de façon un peu logique, mais tout en restant par le cheminement des trucs, euh, je pense que c'est passionnant si tu arrives à convaincre des gens, ou alors on parlait hors-jeu avant, c'est-à-dire mmh. écoutez, on va, falloir, on va faire des ellipses un peu barbares, euh, rentrer un peu dedans quoi. Il vous plaît. Ou des personnalités, voilà. euh, des personnalités particulières dans les indicateurs. si j'avais sur le plus, de plus de la création du personnages, ou en tout cas bah, exiger des façon plus précises. Mais non, je voulais quand même bah, laisser une liberté aux joueurs d'avoir les personnages qu'ils veulent. Euh, Somme toute, au bout de ce scénario, je suis quand même vachement content de comment ça s'est passé. Euh, J'ai beaucoup ri aussi. Bon, du coup, je quand même, ce serait triste de pas vous pariez autour d'une table, il euh, y avait pas mal de PNJ, ça je sais pas, pas. est-ce que, est c'était flou ou est-ce que finalement tu te rends compte que bah avant, avant, avant il y avait tout ça, tu les découvres Ah non non, euh, ah non euh, euh, là c'était, euh, alors honnêtement, vraiment pour moi c'était rapide. Euh, très honnêtement ah ouais le, oh, le PNJ pas pour mes amis et le Chevalet Ed le chevalier aide. Alors, euh, oui, alors tu, bah, t'as vu comment je procède, moi. Je, ouais. Après, ça, ça dépend de l'organisation des joueurs. Moi je, moi, je fais ma liste, je reste ma liste de PNJ, donc, euh, avec, avec la liste déjà. Mais effectivement, le chevalier bah, c'est toujours pareil. Ne -ce pour revenir, enfin, es, est, euh, physiquement, de, euh, euh, revenir euh, avec euh, l'image, tu revois, tu refais. Je sais qu'un euh, PNJ sur deux a eu un surnom très longtemps pendant le scénar pour vous, mais c'était euh, quoi Gueule de, non, de, de mort, plus. je ne sais plus. Oh, je ne sais plus. Il y avait Staline pour, euh, pour Maximilien Reed, le garde gardien -de, euh, de Stanford, que vous n'avez pas tué du coup. Non. Il est toujours là. Bah, D'ailleurs, il ressemble quand même vraiment à Staline. C'est l'illus du livre. Hein. Les dessins, c'est des illus du livre. Bon, il y en a que j'ai ajouté, mais tout ça, c'est des illus pour nous des yeah, églises des années 80. Okay. Ça <rire> <C 'est rire> vraiment. Ouais. Euh, mais ouais, non, le, bah, le chevalet, le moi j'allais être quand même, je pense. Euh, moi j'utilise euh... depuis bon, un bon moment et ouais. je suis convaincu d'un truc, c'est que la description, euh, ce qui est très bon dans le jeu de rôle, c'est que chaque joueur va avoir son propre sa propre... représentation. Ah, oui, c'est pour ça, plus ça plus que plus moi j'ai été très longtemps très réticent à fournir beaucoup d'illustrations. Mais j'ai tendance à penser que euh, sur, euh, sur des choses où, euh, qui vont vraiment avoir une importance, bah, le physique d'un personnage par exemple, euh, je trouve c'est bien que tous les joueurs aient la même façon de le voir, ne serait-ce que pour qu'au moment de la discussion sur euh, un défaut physique par exemple, pour mmh. cramé ou ce genre de truc, bah, tout le monde est, de... ouais, la est la forcément remarqué. Voilà, est ou dans en tout, tout cas, de... s'il a pas remarqué, il a eu l'occasion. C'est ça, c'est comme les lieux, très. il y a des lieux très particuliers qui sont très durs à décrire, tu vois, quand tu décrire une vallée avec un cercle de pierre, ça va encore à peu près, mais quand tu dois commencer à rentrer dans les cavernes, de fête de chair, etc. Il y, a, il y a un moment où tu dis moi dans les descriptions. Ouais. Alors ça peut avoir un intérêt, mais quand c'est quand c'est une enquête, c'est important au sens Alors c'est pour ça ouais. que pour du moi pour du PMG, j'étais pas trop réticent. Mm -hmm. Alors je suis extrêmement réticent à la description de d'un lieu du de... ça des <rire> C'est pour moi l'horreur doit être décrite par mm. doit être personnelle en fait. Parce que moins t'en montres, et plus tu laisses le joueur se le construire, et s'il si se construit et que c'est censé être de l'horreur, normalement s'il est dedans bah, il se construit avec son avec ce qu'il fait peur à lui. Alors je suis, je suis 100% d'accord sur le. ça c'est sur un, un moment où il va pas y avoir euh, d'enquête. Mais il y a, a peut-être des moments où, euh, où tu vas avoir des enquêtes où, euh, où le, le fait d'avoir une illus du lieu, euh, pas forcément de tout le lieu, mais ouais. un petit bout, tu vois, une petite représentation des couleurs d'un de, de, voilà, artiste, ça donne déjà une vision, ouais. une ambiance globale qui peut permettre de construire tout le reste autour après. Euh, tu vois de, ah non, ça je suis en train de euh... dire que ça mange le reste, ouais, ouais, euh, ça ouais. mange pas tout, mais pour moi, c'est comme ça bouffe une les, partie les des créatures tout. du beat. voilà Je te tendance pense à penser que c'est bien de les décrire au départ, tu les décris, etc. Et une fois que les joueurs sont familiers avec la créature, tu peux commencer à une illustration. Euh, tout le monde sait à quoi ressemble à un profond, et la première description, tu ne dois pas avoir l'image du profond. Ouais. On te le décrit tu t'imagines euh, ces gros yeux bleu, bleus et machin. Et en dernier recours, quand tous les joueurs sont très euh, familiers avec la question du, du profond, ce qui vient assez vite normalement, genre de tout, euh, sortir une illus pour dire, bah, vous voyez une créature comme ça, sans la décrire justement juste en montrant l'illus, tous les joueurs autour de la table savent très bien qu'ils ont à faire. Et c'est une autre façon, je trouve, euh, ouais. voilà, d'objectiver. Mais euh, les, je trouve que les deux sont... C'est bien d'avoir... Ouais. de jongler sur les deux tableaux euh, en fonction des scénarios. Et, et donc, euh, euh, effectivement, toi, tu dis beaucoup le chevalier en tant que méchant, parce que oui, euh, comme je dit, c'est en l'ayant vu à une table que j'ai décidé de et donc de faire un tuto pour, euh, pour faire et donc je le dois à hein. oui, Ben. C'est Ben qui m'avait fait euh, MJ avec, euh, <rire> je dois sûrement quelqu'un. Hein. Voilà, que je dois moi-même à euh, je-ne-sais-plus-qui d'ailleurs sur un forum internet euh, il y a euh, plusieurs années qui ouais. avait euh, montré cette méthode et que j'ai trouvé. Euh, euh, euh, voilà, donc euh, le scénario a été terminé, il n'y a pas eu beaucoup de récompenses de Sam finalement distribuées bah, parce qu'une partie des personnages sont morts, ceux qui ne sont pas morts n'ont pas forcément participé euh, aux événements qui peuvent déclencher des récompenses de, récompense de salle. Euh, en tant que joueur, du coup, puisque ton personnage personnage d'essai, la <rire> question ne se pose pas, tu peux plus y aller en roleplay là, euh, non, euh... je... euh, bah, tu veux pas dedans, ne veux pas découler. À quoi tu t'attends la suite de la campagne, euh, sachant que je me suis permis d'être un, euh, un peu dirty mg et de leur dire « Oh, vous savez, le c'est le moins meurtrier <rire> ». J'ai rien dit de plus, j'ai rien dit de moins, j'ai dit ça. Euh... C'est vrai que j'ai dit ça. Pour la suite de la campagne. Bah, euh, bah déjà je vais prendre euh, donc j'ai décidé j'ai choisi et puis tu oui. être ai d'accord de prendre le personnage Winifred, un des fils de, de Arthur George. Donc un personnage très renfermé euh, Ça va être euh, à nouveau. Euh, pas, pas forcément pas facile à jouer, mais ça, ça va être un personnage je pense très dur à jouer, mais qui, qui va avoir je pense, euh, a pas forcément sur que des amis dans le groupe d'investigateurs. Oh, euh, pas. Non, mais qui euh... peut être très rigolo à jouer je pense. Moi ça, que quand tu vois de toute façon des quatre personnages ensemble, bah, ça ça plaisait beaucoup ouais, donc il euh, y a pas de problème. Euh, j'ai rien contre, là, de l'occasion se présente pas, mais contre le jonglage de personnages, même en cours, donc c'est pas en cours de séance, on en cours de en cours dans le même scénario, c'est pas gênant. Euh... Ah non, non ça, <rire> me parle pas mais... euh, Non, non, euh, donc non, j'ai rien contre le fait qu'on change de personnage même au cours du scénario, même s'il n'est pas euh, ni mort ni, euh, ni interné, euh, juste parce que bah, ça a une certaine logique, l'occasion se présente, de, de jongler, ça c'est pas un souci. Euh, et donc en tant que joueur, voilà, à quoi tu t'attends de quoi t'as peur Qu'est-ce que tu euh, qu'est-ce que tu euh, t'imagines Tu vois qu qu'est-ce que tu dis Putain, voilà, euh, ben il y a ça qui va nous trouver Est-ce que tu t'imagines Je répondrai pas si t'as raison ou tort. Du ah, coup, oui, mais, mais, mais non, non. Mais euh... Surtout pas. Mais non, euh... non bah, alors là, là, ce que j'imagine, tu vois, pour euh, voilà. quand Winnifred va trouver les notes, etc., ouais. qu'il qu va être remis au parfum par les autres. Une fois que tout ça sera fait, évidemment, mon premier réflexe sera de recontacter David Lee, donc ce fameux banquier de New York, qui euh, qui a peut-être des renseignements sur les rendez-vous avec. Carl Stanford, puisque du coup Carl Stanford devient le grand méchant, l'ennemi à abattre que nous avons de façon en... assez évidente <rire> que nous avons en ligne de vue. C'était euh... suggéré comme un film Hollywoodien. <rire> par, par conséquent, il y aura, hey, il y aura un 2 et un 3. <rire> C'est ça. La euh, alors on l'a un peu vu bien ouais. quand même, donc, donc bien évidemment on va descendre, enfin en tout cas oui. Winifred va aller poursuivre ses investigations à New York. Ah, euh, -à il va descendre, j'ai compris Il va descendre à la euh, Non, non. Euh, euh, sûrement euh, pas. Euh, à moins que le pas. Avant que le docteur lui raconte un pipeau qui l'amène à y descendre. mais normalement. Il vous attend en bas. <rire> après tout, euh, il est au grand hein, il, il, il est un peu naïf Winifred aussi. donc euh, bon. On ne sait jamais, mais que euh, la joueuse euh, sera manipulatrice, <rire> on ne sait pas. Voilà, ça, ça va dépendre de ce que font les autres mais joueurs. Ça suffit en roleplay pour... bah tant pis. Yeah. Yeah. Bah, et forcément, hein, si... Oh, euh, j'ai des joueurs qui... <rire> les des joueurs sont en paquet qui a quand même c'est euh, de des trucs. Euh. Mais euh, Ce que je ne conseille pas à Tolo Clubeau est un jeu déjà bien c'est difficile ça avec ça les ça joueurs. Il faut pas que les joueurs en plus <rire> se dessus, quoi. Euh, mais euh, ouais, Donc, euh, donc euh, à... Aller, à York, à aller à New York, et euh, pour ne rien te cacher, je m'attends un petit peu à devoir remonter la piste de, de la loge new-yorkaise du crépuscule d'argent. Hein. J'ai le sentiment qu'à ah, un moment, un... moment un... comme on sait qu'ils sont internationaux, et ils nous avaient prévenus hein, qu'ils étaient un peu partout, je me doute bien qu'ils sont déjà présents dans une petite ville comme Boston, enfin dans une ville une moyenne, moyenne, moyenne comme, moyenne comme, comme Boston, là, je me doute bien que dans une ville tentaculaire comme New York, ils vont forcément avoir euh, deux ou trois personnes... C'est euh, <rire> tellement bien choisi <rire> <rire> Ah, euh, je, je suis donc assez méfiant mais Winifred va y aller euh, comme, comme tout ce qu'il fait avec un peu de naïveté quand même et peu de connaissance de ce que sont les êtres humains donc euh, on va bien voir ce que, ce que ça donne mais il va essayer de s'intégrer euh, au maximum et de découvrir tout ça en sachant que le joueur lui euh, redoute tout à fait euh, que le, la loge ait là un pouvoir réel et non plus euh, juste une légère influence euh, ils avaient déjà le maire et Rockefeller je ne sais pas ce que ça va donner à New York. voilà <rire> Euh, donc c'est très méfiant pour la suite en tant que, en tant que joueur euh, concernant le taux de mortalité euh, Mais quand même impatient de, de, de voir ce que, ce, que que ça ce, ce que ça nous réserve Et ça. de savoir si on bah, va réussir quand même à mettre à bas une partie de cette organisation cette au moins Stanford est, <rire> au moins Stanford hors d'état de ta nuit C'est la joueuse de, de James Owen qui a dit Bon bah lui ça y est c'est bon il est sur ma liste de vendetta <rire> Je vais le traquer Ah c'est vrai que là euh, bon on va lui avoir ah ouais, un, un peu de hein. raison de le détester, c'est pour, ouais, pour ça qu'il est parti, c'est pour ça qu'il est parti. Oui, oui, oh ouais, bah... Ah, j'ai plus d'amis Bon, je vais changer de vie. Si, avec ça Ouais, ouais, ouais. Eh bien, bien voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter euh, euh, Bah, merci ça. pour le... pour les... la masterisation hein, parce Mais c'est un boulot. Et... Ouais, mais c'est <rire> un, un grand plaisir. Je suis assez, assez content de la table qu'on a réunie. en plus. On a, on, a, on, a, on a un gros petit, gros clip de joueurs. Un euh, groupe d'entre deux personnages d'ailleurs, hein, mmh. en même temps. Euh, c'est une campagne que voilà. Là, la lecture, je disais bon, allez, fronnie, fronnie, Donc, on a trouvé un créneau, on le fait, c'est ouais. super. Euh, et et j'ai juste hâte qu'on traverse ouais. le reste. Hein, moi, je suis bien motivé, euh, je suis pas mal prêt. J'ai pas fini toutes les fiches PNJ, mais j'ai deux scénarios d'avance déjà en fiches PNJ. Les aides de jeu sont plus prêtes. <rire> Euh, les notes sont prêtes, à peu près partout, donc ouais, ça vraiment, je suis bon. On mm est -hmm. bon. Ah, le deuxième, le troisième, c'est bon, hein, ça, non, mais bien. de toute façon, on va te chanter 3 quatre 4 scénarios, tu sais, on est suffisamment vifs pour... Mais vous allez dire, <rire> je besoin dire que le septième. Hein, <rire> euh... <rire> non, et c'est vrai que la bah, Sinkerman qui va prendre une autre ampleur. Euh, je pense qu'on aura l'occasion bah, de refaire une vidéo avec toi. Moi, bon, j'en ferai avec d'autres joueurs s'ils si sont disposés. Et, euh, ouais, et on a la possibilité, si possible, bah, de faire peut-être une grande vidéo. Un enfin, peu long que ça, ça va déjà être pas mal, mais <rire> euh, une grande vidéo, vidéo peut est à la fin de tous les scénars. C'est d'ailleurs en 6 ans, un truc comme ça. <rire> euh, euh, voilà. Et eh ben merci d'avoir suivi. Si vous êtes resté jusqu'au bout euh, de ces vidéos, hein, on va en ouais, faire un merci. certain nombre. Euh, merci, merci à toi, bien d'être venu participer. Euh, autant à la campagne que à la vidéo. <rire> plaisir euh, pour moi, euh, comme on dit, ça fait toujours plaisir. <rire> euh, et puis bah, portez-vous bien, euh, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. HRP bah, c'est déjà comme d'habitude. Euh, vous pouvez vous abonner à la chaîne, euh, me suivre sur Twitter, vous savez comment ça fonctionne, ils sont grands. <rire> <rire> et soutenez les associations que vous avez autour de chez vous, n'hésitez pas à vous inscrire ah ouais, et à joué. Et, et acheter des jeux de rôle aussi quand même, il faut être honnête, euh, c'est un marché et, de niche, et on s'en plaint. De... Mais faut en acheter bon, je suis drôle, bon, temps qu'à ah, faire, de... mais, mais même dans l'absolu, bon, ouais, voilà quoi. Euh, un bouquin de rôle ça coûte cher pour un bouquin mais ça coûte pas cher par rapport à des tas de choses qu'on peut se payer dans la vie euh, donc quand vous avez l'occasion euh, pensez qu'ils vivent sur pas grand chose quand même des fois faut être honnête euh, des auteurs euh, autant indépendants que édités euh, acheter des jeux de rôle <rire> euh, à bientôt ciao les brice salut tout le monde